Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une review SQDC. Un produit de la marque 7Arc et du producteur 7Arc, le Scentsy Star. C'est le deuxième produit de 7 qu'on essaie avec Winman. On a déjà essayé le jean euh, J'avais été quand même agréablement surpris de la qualité de cet arc euh, Je voulais remercier l'abonné Time425 qui m'a payé. Le Sensei Star de 7h qui m'a fait un transfert bancaire. Euh, vous savez, je la misère avec la poste présentement. Un gros merci, mon ami. Il m'a payé ça au complet. 30$ dollars et 40$. sous euh, Merci à l'abonné Time 425. Et puis j'espère que les Canadiens de Montréal vont gagner une 25e coupe cette année. Euh, comme ton nom l'indique. L'indique. 19 mars. 2020, date d'emballage, ça fait trois mois et demi que le cannabis a été emballé. Euh, C'est un peu long. On sait qu'avant la légalisation, euh, le cannabis, ça, il y avait un très gros roulement. Euh, C'était un peu impensable euh, que le, le pusher ait du cannabis de plus de six mois chez lui. Euh, vraiment, il y avait un roulement, vous comprenez. On a quand même été agréablement surpris à l'occasion avec des cannabis qui étaient euh, plus de quatre mois à l'intérieur des contenants. Euh, mais c'est vraiment, là, ça dépend de la compagnie, du contenant, de l'étanchéité, de l'emballage, du style de sécurité. Euh, Broken Coast euh, nous a toujours surpris avec la qualité du cannabis, même après un, un contenant qui contenait un cannabis de plus de 4 mois à l'intérieur. Il y a vraiment trois grosses gammes de prix hein, sur, à la SUDC. Il y a les produits en haut de 40$. Les produits à 30 dollars, hein, euh, 29, 30, 31 et les produits aux alentours de 20. Euh, on voit des augmentations de prix, des diminutions de prix. Les compagnies prennent leur place. Plus en plus de nouvelles euh, de compagnies qui coupent les emplois. Euh, dernièrement, Organigramme, euh, pour ceux qui ne savent pas, Organigramme, euh, c'est ceux qui ont la marque Edison. Euh, ils sont à l'ASPDC, mais j'ai jamais entendu euh, personne me dire, ah oh, moi Edison, j'adore ça. Justement, Edison euh, essaie d'avoir du marché euh, pour les produits à 30$. Euh, les produits Edison, c'est euh, même un petit peu plus cher, je crois. Il y a aussi les produits Sundial à 30$ et 20$, euh, San Rafael à 30$ et 50. Et puis là, ici, là on a 7 arcs à 30 et 40, vraiment beaucoup de compétition. Edison, 29 et 90, ils euh, sont tout, tout, tout disponibles. Il n'y en a pas un euh, qui n'est pas disponible, que ce soit en succursale ou en ligne. Hein, on le sait que sur le site Internet de la SQDC, on voit la disponibilité des produits online, en ligne ou en succursale, c'est vraiment, vraiment très intéressant. S'il y a une succursale près de chez vous, bien, vous pouvez cliquer sur le produit et aller voir en bas si c'est disponible près de chez vous. Si ce n'est pas, il faudrait peut-être aller voir un autre SQDC près de chez vous, peut-être euh, la deuxième un peu plus loin. Mais quand on veut notre produit puis qu'on aime notre cannabis, des fois ça vaut vraiment la peine de peut-être aller voir la deuxième SQDC pour avoir notre produit. Edison, Organigramme ont coupé 25% euh, des employés, 25% des employés ont perdu leur emploi, euh, c'est malheureux. Il euh, y a 220 personnes qui ont été affectées par ça, ils ont 609 employés et euh, 84 personnes restent à la maison, attendent un rappel, donc on y reviendra là-dessus, mais Organigramme avec Edison, ça va très mal, euh, J'imagine qu'il va falloir qu'ils baissent leur prix parce qu'à 29 et 90, ça bouge pas. Ça bouge pas. Euh, comme je vous dis, personne qui est tombé en amour avec euh, le Casablanca, City Light, Rio Bravo, la Strada, Limelight, même Limelight. Je me suis dit peut-être que non, je, n'y a rien. Il n'y a personne qui a vraiment trippé. Eldorado. On a entendu ça, mais pas plus que ça. On a fait des reviews à Winman, Mais euh, Edison, Organigram. Pour quand? Pourtant, Organigramme, je pense qu'ils ont une petite part de marché quand même dans le médicinal. Euh, ça faudrait euh, faire une double vérification sur ce que je viens de dire par rapport à Organigramme et le médicinal. Écoutez, je veux l'ouvrir. Euh, J'ouvre ça immédiatement. Syncystar, on connaît Store, et SQDC. Merci encore à l'abonné qui m'a payé ça avec un transfert bancaire. time for 25. Hein, Time425 qui a rapport avec euh, le Canadien Montréal qui ont gagné 24 tous cette année, mais là c'est le temps d'une 25e. Si vous voulez faire comme l'abonné Time for 25, vous pouvez euh, me faire un transfert bancaire et vous allez, euh, je vais pouvoir dire votre nom dans une vidéo. Le seal ici, là, 3 mois et demi. C'est pas pire. Des belles cocottes, des belles grosses cocottes, euh, c'est pas des petites affaires popcorn. On sait que San Rafael, ces temps-ci, nous déçoit un peu avec la grosseur des cocottes. Euh, vraiment des petits morceaux, mais... Maudit que j'aime ça, le pinko de San Rafael, pareil. Euh, ça va être à fumer, on va essayer ça. Concote euh, vraiment dense. Euh, ça me peut penser à 48 nord. 48 nord, euh, 7 acres, des produits à 30$. dollars, Vraiment cocotte pleine c'est, c'est, l'humidité est parfaite. On pense que c'est peut-être trop sec. Ça gomme un peu. Ça, ça gomme un peu, mais ça, ça, ça c'est résineux. C'est résineux quand même, mais peut-être pas assez, là. Encore là. Peut-être pas assez. Peut-être pas assez pour faire de la rosin. Peut-être pas assez pour mettre dans presse. Mais souvent, c'est la variété qui fait en sorte que c'est, euh, collant ou pas. Et des variétés de cannabis, peu importe si on est des bons growers, même si on est des bonnes personnes qui fait pousser du cannabis, peut-être qu'il ne sera pas collant parce que la variété elle-même, elle ne elle peut pas être collante. Il sent bon, mais il y a un petit goût peut-être que j'aime pas. Le saint sister on a essayé ça avec euh, du bon select. On se rappelle euh, au début de l'année, euh, au début de la légalisation, le saint sister avait un 27% de THC. Tout le monde s'était procuré le Sensi Star de Dubon Select. Et tout le monde avait réalisé que le 27% n'était pas exceptionnel. Euh, Qui n'était vraiment pas un, un 27% comme on a pu connaître avec le Pink Couche de San Rafael. On regarde ça de plus près à la caméra. Encore merci à l'abonné, Time for 25. Salut gang, on est de retour. Écoutez, euh. Il n'y a pas de fond de sac, il n'y a pas de feuilles. Euh, je ne sais pas si vous regardez. C'est très bien. Moi, j'ai mis une lettre d'approche dans, dans mon visage. Euh, il y a du trichome. Si on le déchire, là, on peut voir à l'intérieur qu'il y en a beaucoup plus. L'arôme. Euh je ne l'ai pas dit vraiment à l'arôme encore. J'ai l'impression qu'il y a Pinène là-dedans. Pourtant, il y avait mon combo, mon duo euh, de terpène préféré, J'ai pris le temps de le regarder un peu euh, juste avant. Myrcène Limonène. Écoutez, c'est le duo de terpènes qu'il y a dans plusieurs euh, variétés de cannabis que j'aime beaucoup, comme le Gorilla Glue, le Girl Scout Cookie, le OG Kush. Le myrcène limonène, c'est vraiment un duo euh, que j'aime beaucoup, plus sûrement pour le buzz, parce que des fois le goût n'est peut-être pas pareil euh, d'un cannabis à l'autre, puis pourtant ils ont même les mêmes terpènes. La troisième terpène, euh, après le myrcène limonène, c'est cariophylène. Euh, puis la quatrième, goyole et la cinquième, Nirolidol. J'ai l'impression que le pinène que je sens, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être la quatrième ou la cinquième terpène. Goyole, nérolidol, c'est peut-être ça que j'aime un peu moins. Euh, les arômes naturels, ils disent citronné, épicé, diesel. Diesel, c'est goût Peut-être que je vais le plus le goûter en, en le fumant. Le pinène, je vais l'associer au citronné. Euh, Peut-être pas là, dans, mon, euh, dans, mes dans mon top 10 SQDC. La qualité est là. Je vais essayer de le fumer pour vous décrire un peu plus le goût. Mais là, mon gars, euh, le sensi euh, excuse moi le Grapefruit là, euh, GG4 de souvenirs. Euh, il maille les cartes. Il maille les cartes. Euh, <rire> qualité, prix. Écoutez, euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, le Camp dog de souvenirs. On va revenir au Sensi Star de 7 Acres, le produit qu'on a devant nous. Et euh, on roule ça immédiatement. On est de retour avec le Sensi Star de 7 Acres. Encore merci à Time425 pour euh, le don que ce m'a fait, transfert d'argent pour me payer le Sensi Star. Un très bon duo de terpène avec Myrcène Limonène. On a ça avec le Awired Break avec le Grapefruit GG4 de souvenirs. Maintenant avec le saint de cette outre. Limonène, Myrcène, Myrcène, Limonène. Habituellement, là, on aime le buzz. J'aime le buzz. On va goûter à ça. Euh encore une fois, j'ai pas le même goût qu'eux, mais le, le goyol nérolidol, c'est un petit goût qu'on qu goûte à la fin, là, que, que, que je ne traite pas bien. Ben. Euh... J'ai hâte de le fumer, avoir le feeling de ça. Là, là ce que je viens de prendre, juste une pause, J'ai juste un peu le goût. Écoute, euh, c'est pas dans mes préférés, ça goûte. Euh, je le mets troisième e si euh, on veut le comparer avec le Wired Break et puis le Grapefruit GG4 à cause des combos de terpènes, là, Limonène, myrcène. Euh, 30$ et 40 Pour la qualité de cannabis, je pourrais peut-être comprendre là, que c'est acceptable ce prix-là. C'est pas dans mes arômes préférés. Il y a des petits goûts là, à la fin que, qui fait en sorte que. Ça ne sera pas le cannabis que je vais me procurer. Vous savez, il y a beaucoup de cannabis à la SQDC. On commence à avoir de plus en plus de choix. Donc, euh, c'est pour ça là, que malheureusement, pour le saint de cet ça ne sera peut-être pas dans mes prochains achats. Si vous reconnaissez la terpène, Goyole, Nérolidol dans d'autres cannabis que vous aimez, peut-être essayez le saint de cet arc pour la qualité. Et. Euh, Peut-être qu'avec ce, ce combo de terpènes-là, vous allez l'aimer. Donc, je pense vraiment que ça va à la quatrième et à la cinquième terpène. Je ne pense pas que c'est le cariofilène ça. Euh, donc, si on se rend à la quatrième terpène, vraiment, euh, c'est vraiment plusieurs terpènes qui se mélangent ensemble. Euh, je vais le faire un retour sur le souvenir là, que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas l'impression que c'est un super sativa. Hein? Euh, vraiment, là, euh, ça se passe dans la tête, mais ça, ça, ça te gèle la tête, mon homme. C'est c'est pas que je dis indica mais de dire hybride, mais ça n'a pas les effets d'un sativa euh, qu'on reconnaît. Là. Je parle là, du produit souvenir, Grapefruit GG4. Comme là, ici, euh, le Sensi Star, c'est considéré THC euh, élevé. Mais c'est peut-être pas trop écrasant, là. Euh... C'est... Euh... C'est un petit goût particulier, il n'y a pas le goût gazi, diesel, comme qui indique là. Peut-être un peu citronné, mais c'est ce euh, C'est pas citronné comme on l'a déjà vu. C'est vraiment un peu de tout, un peu de tout. Allez voir sur Command. mon Instagram, on est déjà plus que 1400. Je roule beaucoup là, avec la story ces temps-ci à cause des 31 vidéos en 31 jours. Euh, hey, J'ai au moins une quinzaine là, de petites parties sur ma story. Hein, les vidéos à venir, euh, les prochaines... Euh, choisissez la prochaine vidéo. Donc allez sur mon Instagram, je vais mettre une photo du Senti Star de cette arc Donc, euh, est ce que c'est trop cher, c'est quoi la note sur 10? Euh, écoutez, euh, on voyait qu'il y a un 7 sur 10, rapport qualité-prix. L'arôme, c'est vraiment un choix. C'est un euh, choix personnel à chacun. Mais euh, peut-être que le combo de myrcène Limonène, euh, par rapport au buzz, euh, le buzz, c'est vraiment, c'est pas nécessairement dans la tête, c'est plus euh, corporel. Euh, Peut-être pour ça qu'ils disent Indica. Là, mais c'est pas un gros Indica qui écrase. Euh, quand même efficace, quand même efficace. Même euh, Il bosse vraiment un peu dans la tête. Là, il gèle au complet euh, un peu. Euh, pas de goût épicé, plus un goût. Euh, faudrait que je les étudie plus les, les, les terpènes. Comme là, là euh, goyole puis Nerolidol. J'ai de la misère à te l'expliquer. Néroldol, je pense c'est le Lila. Ce pas le Lila, d'après moi, c'est le Goyol. Le Goyol, c'est dans, représenté dans quel euh, produit, dans quel euh, produit naturel. Vous savez, comme le cariophyllène, ce n'est pas seulement juste dans le poivre. Hein? Le cariophyllène, c'est dans plusieurs plusieurs épices. plusieurs. On peut retrouver du cariophyllène dans plusieurs produits alimentaires. Euh, le Goyol, c'est le Lila. Euh, je pense que c'est ça, le, le, les fleurs, le Lila. Donc, ce serait peut-être l'autre terpène que j'aime un peu moins. Donc, on, ce serait peut-être la cinquième terpène qu'on se rendrait. Euh, Nirolidol. Nirolidol la vanille, je crois, donc on, on va regarder ça là, un peu plus, euh, un peu plus euh, approfondi, euh, peut-être même au mois de juillet là, que je vais faire des vidéos sur chacune des terpènes, on va essayer de les décortiquer un peu plus, euh, on commence à être de plus en plus à l'aise à Winman avec les terpènes, euh, je parle surtout des noms, hein, cariophilène, myrcène, limonène, euh, nirolidol, Peut-être qu'on ne les connaît pas euh, ch chacune, leurs particularités, mais c'est des noms là, qui reviennent. Donc, ça nous rentre dans la tête. Là, je pense qu'on est prêt à les utiliser euh, plus approfondis. Donc, je laisse là-dessus. Pour la qualité, tu ne seras pas déçu. Il reste la ronde maintenant. Euh, oublie ça, le goût de diesel. Euh, Malheureusement, ce n'est pas cariophilène, donc tu ne seras pas choqué. Mais il y a un petit goût que j'aime pas. Donne un pouce à la vidéo. Mets un commentaire. Euh, Dis-moi un peu ce que t'aimes, toi, de cet arc. Ils ont trois produits. Sensi Star, Jean-Guy. Et le troisième, c'est le Jack Hayes Qu'on va recevoir bientôt, là, à Winman, dans une prochaine vidéo. Peace.